Salut les rôlistes, bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes le 26 août, le mot clé du jour est étrange. Alors c'est agréable de jouer avec l'étrange dans, dans les jeux de rôle, bon euh, il est vrai que ça, ça dépend des jeux, il y a quelques jeux qui sont foncièrement réalistes, mais globalement, euh, dès qu'on a un petit peu l'occasion de mettre du fantastique, de l'horreur, etc, et eh bien c'est très très agréable de jouer avec l'étrange, euh, il ne faut pas hésiter voilà, à, à faire... Euh, à faire se questionner les joueurs, euh, à, à les faire euh, voilà, se, se, se demander où ils vont, à, à, à les faire douter euh, sur ce, ce qu'ils pensent savoir ou ce que leur personnage pense savoir. Et euh, pourquoi pas essayer de les faire frissonner ou de leur faire un petit peu peur. Euh, jouer avec l'étrange, c'est assez fréquent dans le jeu de rôle et c'est vraiment un des pans très agréables. Au jeu qui joue avec l'étrange, hein, qu'on qu fasse du billet rouge, en passant évidemment par l'appel de Cthulhu du Deadlands ou autre, il y a énormément d'étranges à, à explorer. Dans Shadowrun, vous avez tout le, tout le côté magie, insectes, euh, plan astral, etc. qui, qui est blindé d'étranges et qui permet énormément euh, d'idées de scénarios, d'idées de mystères à explorer. Euh, L'Appel de Cthulhu est, est globalement un jeu entièrement basé sur, sur l'exploration de l'étrange à, à la manière de Lovecraft. Et, euh, et voilà, et dans, dans Billets Rouges, vous avez une uchronie, donc avec toute la partie euh, miasme, euh, infecté euh, et maladie, il y, a, il y a certaines choses étranges aussi qu'on peut, qu peut explorer. Euh, voilà, il y, a, il y a énormément de jeux qui, qui vont jouer avec l'étrange. Et ce qui est agréable, voilà c'est de pouvoir faire douter les joueurs, de pouvoir euh, les forcer à se remettre en question, ou en tout cas à ce que leur personnage se remette en question un minimum. L'étrange joue avec une. Euh, portion de notre cerveau euh, qui, qui a tendance à, voilà, à analyser lorsque, lorsque nos sens ne, ne donnent pas euh, des informations qui concordent, et eh bien il y a des dissonances cognitives et à ce moment-là notre, notre cerveau peut, peut nous, nous autoriser à penser que quelque chose d'étrange est plus plausible qu'une simple information euh, en dissonance avec une autre il ne faut pas hésiter à jouer avec la psyché des personnages, euh, largement autant qu'avec euh, qu l'univers qui est autour d'eux. Euh, Lorsqu'un personnage va, va être témoin d'une situation étrange, donc, eh bien, c'est aussi sympa que le joueur ou la joueuse qui l'incarne euh, se pose la question de savoir s'il vient de se passer quelque chose d'étrange ou si son personnage pense qu'il s'est passé quelque chose d'étrange par le biais d'hallucinations, de rêves ou de mauvaises interprétations. Et dans, dans, dans ce domaine là euh, de réflexion et d'incertitude, vous allez pouvoir euh, eh bien, amener énormément de choses qui, qui vont renouveler le plaisir de la partie, qui vont euh, venir titiller la curiosité des joueurs et donc relancer leur intérêt pour le scénario ou la campagne en cours. Donc l'étrange pour moi c'est vraiment quelque chose de central au jeu de rôle, même si ce n'est pas tous les jeux et c'est pas forcément tous les scénarios, mais, euh, mais c'est vraiment important de, de s'en servir et c'est un outil accessible dans beaucoup de jeux qui va permettre d'amener énormément de moments de roleplay très agréables et de parties qui resteront épiques. Voilà ce que je pouvais vous dire sur étrange dans le jeu de rôle. Je vous rappelle que vous pouvez encore participer à RPG Day 2020. Il reste quelques journées avant la fin et puis même si vous participez en retard, je pense que ça n'a aucune importance. Donnez de la visibilité au jeu de rôle en participant à votre tour aux diverses journées de RPG Day 2020 et en partageant euh, les vidéos euh, ou euh, les posts de blog ou les, même les, les posts de réseaux sociaux que vous voyez autour de vous avec le hashtag RPG A Day ou RPG A Day 2020. Je vous dis à demain pour la suite de RPG A Day 2020. D'ici là, portez-vous bien. Pensez à regarder derrière vous. Ciao, les rôlistes.